c'est de raconter des histoires. Et en général, je raconte des histoires, qui j'essaie de raconter des choses qui, me, qui moi, m'intéressent, enfin qui me marquent et qui, je trouve, sont importantes à dire. Au départ je vais faire un one shot parce que d'abord c'est l'idée, c'était l'idée, un auteur faisait son Spirou, donc pour moi c'était expliquer le, le, voilà, la naissance de ce personnage. Ce qui s'est passé c'est qu'après le journal Ingénu, bon, bah, il a eu son succès, et du coup c'est vrai que bah, mon éditeur et même Dupuis me disait bah, écoute, si tu veux en faire un deuxième, vas-y Puis après, mais peu à peu, je me suis dit, mais il y a quelque chose de très intéressant à travers ce personnage, ce personnage simple auquel tout le monde peut s'identifier. Je me suis dit, euh, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire et j'ai trouvé que c'était hein, le, le bon moment, c'était en fait vivre cette époque. Et chaque fois que je rencontrais des gens en fait, qui l'avaient vécu, je leur posais des questions sur ce qu'ils avaient vécu. Et la plupart du temps, en fait, les gens n'ont rien vécu. Les gens, les gens ont eu surtout faim et peur. C'est ce qu'on entend toujours. Et alors, avec ça, on se dit, eh ben voilà, c'est peut-être ça qu'il faut raconter. en fait. Ce n'est plus une histoire de héros mais de montrer, enfin, essayer de, de vivre au quotidien en fait, ces quatre années. Spirou est un, ben, quand même un, un personnage ultra populaire. Quoi. Et ce serait dommage de ne pas l'utiliser en fait, comme vecteur pour raconter des moments forts de notre histoire. Moi l'histoire c'est passionnant, c'est génial. J'ai envie de dire à tous les enfants ce qui s'est passé et pour pas que ce soit trop lourd, ben, essayer de les amuser quoi, aussi en même temps. Quoi. Au départ, je ne pensais pas du tout que ça allait faire 330 pages. Euh, moi, je pensais que ce, ce, ce, je m'arrivais à boucler ça comme le premier, en hein, 80 pages. Mais après, on se dit « c'est tellement riche, il y a tellement de choses à raconter ». Puis au bout d'un moment, je me dis « bon allez, euh, en deux ans, c'est fait ». Puis au puis, bout d'un moment, je me suis aperçu qu'il fallait les vivre ces quatre années. Et que même les saisons, c'est important en fait. Avoir froid, avoir chaud. Les saisons, Donc, quand on les vit, on arrive mieux à les retranscrire. Voilà. Moi, je fais ça au bleu, comme vous voyez, il y a un petit peu de bleu, et moi, j'appelle ça le fantôme de la création, parce que c'est là où, en fait, je, je cherche cette image dans, dans mon cerveau, et je ne sais pas de quoi elle est faite exactement. Et on a la même chose avec le dialogue, c'est-à-dire, c'est pas simplement le dessin, mais aussi le, le dialogue qui arrive, il y a des bribes de dialogue qui arrivent, alors je note rapidement, et au bout d'un moment, quand la scène est claire, et là, tac, je repasse au crayon. C'est le moment où on joue vraiment les personnages. C'est vraiment du, du théâtre, quoi, et c'est épuisant, hein c'est épuisant parce qu'on on passe... Le, une journée dans cet univers à, à vivre à être dans la peau de plein de personnages parce qu'il faut tout jouer mais même, même Spip les gens qui, qui me voient créer euh, ils m'entendent des fois je parle je, je la joue et des fois je me mets debout et je, je joue les personnages et quand il faut s'énerver on s'énerve et si on veut vraiment faire quelque chose de vivant il faut le vivre quoi et sinon ça marche pas Ça vient pas forcément du premier coup. Bien, vous voyez ici, c'est voilà, on sent bien que si auparavant il y avait, c'était une toute autre scène, et puis finalement je trouvais que c'était pas assez efficace, donc bon, je refais pas tout, je replace un autre papier par-dessus, puis pas fallait, je continue. C'est de l'écriture. Un, un écrivain, bah lui décrit la scène, bah, moi je la dessine. Et quand c'est fait, tout ça, bah, le travail est fait. Pour moi c'est terminé. Malheureusement. là, déjà, il suffit de mettre au propre. Normalement, ça fonctionne parce que ça fonctionne déjà sur ton découpage. Donc, il faut pas en rajouter. Pour faire passer une émotion, y a, y a, c'est très simple, dire, au niveau enfin, graphiquement parlant. Par exemple, une boule là, avec juste deux points. Avec ça, moi, moi j'explique souvent que rien qu'avec ça, ça, c'est une base. Et là, avec, avec des codes qui sont... Euh, ça, hop, juste, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait trois, trois, trois traits, là, et, et ben voilà, on a un personnage enthousiaste, qu'est-ce qu'il m'a fallu pour ça, il faut pas... Est-ce que c'est un dessin appliqué Absolument pas, c'est un, un dessin juste, et c'est ça, en fait, hein, ce qu'on cherche, c'est la justesse. Moi, tout ce que je fais, je le fais pour l'enfance. Je, je, je le fais pour l'enfant que j'étais, en fait. Donc, euh, moi, j'aurais aimé euh, sans doute lire euh, une histoire comme ça quand j'étais enfant. De la même façon que je l'ai apprise, que je l'ai comprise, cette période, bah, c'est une façon de transmettre aussi cette période. Parce que je pense que c'est très important de savoir ce qui s'est passé pendant ces années-là. Parce que quand je vois le monde d'aujourd'hui, je me dis Mais bon sang, mais vous avez tout oublié ou quoi <rire> C'est pas possible. Et puis, encore une fois, c'est s'adresser à, à une jeunesse, quoi. C'est ça qui me paraît important.